Bonsoir tout le monde, c'est Madi, alors on est le 10 février, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent et puis merci beaucoup aux personnes qui me suivent déjà depuis plusieurs mois. Merci aussi évidemment pour vos commentaires, pour les liens que vous m'envoyez, les documents, les vidéos. Euh, bon, vous savez quand même qu'avec la, résist... la, la, la résonance de Schumann... La Terre a augmenté sa vibration, donc on a l'impression que les journées ne font plus 24 heures, mais 16 heures. Alors évidemment, vous comprendrez que je n'ai pas le temps de tout regarder, mais je fais de mon mieux. Bon, alors à propos du temps qui accélère, nous voilà bientôt devant le printemps qui arrive, tout doucement. Hein. Les oiseaux commencent à chanter différemment. Enfin bon, on voit que le printemps arrive et avec le printemps, il est bien possible que nous ayons déjà un tournant majeur avec des changements positifs, on va dire. Et donc, on va regarder ça de plus près. Donc, ce que je vais regarder, en fait, c'est déjà les histoires de Convoi de la Liberté. Hein. C'est un beau nom, je trouve. Hein. C'est mieux que les camionneurs. Hein. Enfin bon, Convoi de la Liberté qui va arriver sur Paris et qui devrait aller ensuite vers Bruxelles et euh, certainement vers l'Allemagne. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. Enfin bon, en passant par la Suisse. Enfin bref. Euh, D'après ce que j'ai lu, et eh bien euh, voilà, euh, le gouvernement a déjà décrété que les camionneurs étaient plus ou moins hors la loi, enfin hein, bon. Amende, etc. Et eh ben on va regarder. On va regarder comment tout ça va se goupiller, j'ai envie de dire. Donc euh, les camionneurs, le convoi français à Paris, qu'est-ce que ça va donner Voilà, donc je vais prendre mon jus de haut. Alors on a le feu encore. Et les cartes, bah on va voir. Pour l'instant, les cartes, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, justement, avancer ces cartes. Bon, on va voir. Le plan, éventuellement, le plan qui se déroule. enfin Le, le plan, le nôtre, hein. pas, pas celui d'en face. Eux, de toute façon, ils savent qu'ils ont perdu. Je ne sais pas si vous avez vu la tête de Caligula quand il avait été reçu par blade Moi, j'étais euh, enfin, à la fois morte de rire et en même temps euh, choquée. Parce que si vous regardez le visage de, Bincaron, euh, de, de Caligula, pardon, euh, vous vous remarquez qu'en fait, euh, il a perdu la face, il a perdu son, son arrogance, il a perdu son, son, son, son contrôle. J'allais dire euh, « psychiatre euh, en, en allemand, c'est-à-dire en fait le self-control, mais aussi la, vraiment, on sent qu'il n'a plus d'assurance du tout. Il sent qu'il sent qu a perdu, voilà. Et ça, il le sait, ça se voit sur son visage. Donc, c'est que, que du bluff, tout ça. Hein. Bon. Alors, euh, oui, alors, du coup, j'ai son image en tête. Euh, enfin, bon, c'est vrai qu'il est aussi impliqué dans cette histoire de convoi, puisqu'il veut les empêcher. Alors, le convoi de la liberté. Bon, on va voir. Alors, comment ça va se passer sur Paris Voilà, je me concentre. Alors, je suis en train de réfléchir. On va faire le, le convoi, donc. Hein. Voilà. Enfin, les lettres. Donc, à Paris, bah, regardez, voilà, <rire> la voiture, donc les camions. Hein. Alors, à mon avis, il n'y aura pas que les camions. Hein. Il y aura certainement les voitures, enfin bref. Mais là, bon, bah oui, la répression. Ah, on arrive à le blocage, là. Ouh, ouais, eh ben, il va y avoir de la confrontation dans l'air. Le go, D'accord. Ah bah des cartes intéressantes. J'ai peut-être eu raison de faire ce tirage le soir. Généralement, je suis plutôt du matin, mais enfin bon. Je vais faire comme Isabelle. Coucou Isabelle, si tu m'écoutes. Hein. Je vais <rire> faire commencer à faire pareil des tirages le soir aussi. C'est vrai que c'est pas mal le soir. Hein. Bon, ok. Alors, on va regarder un peu. Hein. Je vais remettre quand même des grandes cartes pour avoir quelques indications. Mais déjà, on sort bien la répression, le blocage, voilà. Des choses cachées ici. C'est ça. La méchanceté. Enfin bon. Et puis le go, ici le feu vert. Alors, bienveillant. Bon, bah écoutez, hein. les camions sont sympas, les routiers sont sympas. Bienveillant, donc euh, c'est bien, euh, alors c'est bien, bien pour nous. Hein. Ah oui, alors c'est celle qui se pose des questions, savoir si c'est pas une manipulation d'une homme. Hein. Franchement, je crois pas. Oui, je sais qu'il y a un jeu, euh, comment il s'appelle d'ailleurs Illuminati, voilà, Illuminati. Je sais qu'il y a un jeu de cartes, que j'ai regardé d'ailleurs, ça, ça, ça va l'air d'être intéressant, dans lesquels il y a effectivement euh, le plan d'une homme qui fera intervenir les routeurs canadiens, enfin les, les camionneurs canadiens. Mais je, franchement, je, pourquoi Pour faire des pénuries Pour bloquer le pays Ok, mais il les réveille des consciences, il est là. Les gens ils vont soutenir les camionneurs. Bon, donc... Euh, Peut-être que c'était leur but, mais à mon avis, quelque part, ça leur a échappé. Quoi. Alors, rêve. Bon. Ça, on ira recouvrir après. Pour l'instant, je regarde. Lut de pouvoir. Ouais. Bon, bah déjà, je peux vous dire que ça, c'est parti pour durer quand même. Hein. Se libérer d'eux, ouais. Se libérer de la tyrannie. Hein. Ça, on peut dire que c'est la tyrannie, on est d'accord. Hein. Le loup avec les grandes dents. La joie. Ah, ok. Et caché. Ah, ok. Bon, Ça va être un peu curieuse. Le reste, ça va. Alors, on regarde toujours. cachez hein. euh, joie. Le de pouvoir. Bon, le de pouvoir, c'est qu'à mon avis, encore une fois, là, ce qui m'est venu tout de suite en tête, c'est que euh, ça risque de durer. Hein. Il faut bien comprendre, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, que les psychopathes, généralement, euh, ils n'abandonnent pas. Hein. Euh, voilà, donc euh, leur arrogance, leur, euh, leur ego, leur interdit. Donc, ils vont se battre jusqu'au bout. Mais nous aussi. C'est pour ça que ça risque de durer. Alors, bienveillant, bon ça, ça vous avez compris. Hein. Là, le rêve. Alors, il y a une interprétation qui me vient en tête tout de suite et qui voudrait dire que en fait, le rêve serait de réprimer tout ça ou d'empêcher tout ça. Mais justement, ça va rester à l'état de rêve. Donc, ils ne vont pas y arriver. Hein, les fameuses interdictions pour les, les, les trucks, les camions, etc. Sous plein d'interdictions, etc. Ben, euh, ce serait ça, les sanctions, hein, la répression. Mais ils n'y arriveront pas. Se libérer d'eux. Donc, on va voir si ça va marcher. Alors, cacher et joie. Alors, cacher, sa joie peut-être, mais je ne crois pas quand même. On va regarder ce que c'est. Là, je ne vois pas. Le feu vert. Cacher, le feu vert. Pourquoi cacher Parce que c'est au vu de tout le monde. Donc, on va voir ce qui, ce, qui, euh, ce qui est caché et qui pourrait démarrer. En fait, on va remettre une carte sur chaque. Je crois que c'est pas mal. Mais pour moi, euh, déjà, il n'y a, a pas que les camionneurs. Hein. Il va y avoir d'autres personnes qui vont se joindre euh, au cortège. Voilà. Et de toute façon, moi, je vous avais dit pour février, avec le tirage de l'année que j'avais testé hein, avec le Béline, que février, ce serait le blocage. Bah, écoutez, pour l'instant, euh, ça a l'air d'être ça. Alors... Oui, bon, ça c'est en fait les, les gens qui vont aller soutenir euh, avec bienveillance les camionneurs, enfin voilà. L'eau, ils, ils vont leur apporter de l'eau. Peut-être même éventuellement le ravitaillement en essence, il hein, n'y a pas que l'eau. Je n'ai pas de carte de feu, la dernière fois j'avais sorti l'alcool avec le feu, et ça m'a fait par association de pensée, ben, penser justement euh, au gasoil, enfin bref, tout ce qui est inflammable, quoi. Hein, le, le, tout ce qu'on consomme, ou tout, tout ce qui se consomme, enfin bref. Donc, euh, mais là, c'est de l'eau. Donc, ça peut être les deux. Ça peut être effectivement le, les ravitaillements euh, en vrai eau ou alors euh, en essence. Donc là, il va y avoir une solidarité. Bon, ça, c'est un bon signe. Ici, alors ça, euh, il va y avoir des consignes. Hein. Voilà, donc il va y avoir certainement euh, des bons élèves qui vont verbaliser, par exemple. Hein, qui vont jouer les bons petits soldats. Il y en a qui vont le faire, Bon, ça me fait penser au PV, ça, en fait. Euh, ben, bah, oui, voilà, bon. <rire> Vous l'avez aussi ici. Il, y a, il va y avoir la police qui va intervenir. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Alors, se libérer d'eux, bon, bah, ça va pas être facile, facile, hein, mais on s'y attendait. Euh, les fourmis soldats. Ça fait aussi penser à l'armée, mais bon, pas, pas forcément, hein, mais ça peut. On verra après. En tout cas, là, c'est les ennuis, hein. C'est les ennuis. Vous imaginez la capitale bloquée Heureusement que je vous ai dit de faire des petites provisions. Hein. Ceux, qui vivent, ceux qui vivent sur Paris hein, et environ. Bon, voilà. Parce que euh, si euh, effectivement si Paris est bloqué, les approvisionnements vont l'être aussi. Bon, ils comptent là-dessus. Hein. Euh, là, la, bah, la joie avec le soleil. Donc, ça, c'est bien. Alors, c'est encore un peu caché quand même. Ou nébuleux. Donc là, on ira revoir encore. Et alors là, il y a un accident. Alors, accident caché. Là aussi, c'est un peu étrange. On va regarder tout ça. Bon, a priori, ça va vraiment, vraiment être le chaos. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution pour les faire plier. Hein. Et si vous regardez mon tirage de l'année euh, que j'avais fait euh, avec le Béline, vous verrez qu'en mars, j'avais sorti des discussions mais des discussions où euh, personne n'est d'accord. Donc euh, on se dispute, on s'engueule, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Hein, il y a les fameux oiseaux qui viennent, tous se réunissent et ils ne sont pas d'accord. Bon, Donc à mon avis, ce sera certainement le gouvernement qui devra réagir par rapport à, à ce qui se met en place. Là. Il y en a certains qui vont dire euh, on arrête et d'autres qui diront on continue. Je vois un peu ce, ce ça, moi, en fait. Hein, je vois un peu ça. Alors on continue et on va regarder ce que c'est. Donc prendre, voilà, bon, prendre, prendre de l'eau. Alors, si ils vont faire pareil, hein. J'avais parlé des gens qui venaient ravitailler, mais si ils vont faire pareil qu'au Canada, sauf que ça n'a pas marché. Ils vont éventuellement, les, quand je dis ils, c'est les policiers, prendre euh, tout ce qui est justement euh, stock d'essence et compagnie. C'est possible. Mais bon, je pense qu'il y aura une solidarité. Rire, voilà. Bon bah rêve et rire, ça passera pas, ces histoires de éventuellement de PV, là, les bons élèves qui mettent des PV, hein, ou euh, là, le, la répression, euh, c'est de la dérision tout ça. Euh, pff, ça marchera pas. Hein, rêve et rire, euh, voilà. Ils vont être dépassés. Hein. Quelque part, j'ai l'impression aussi que les, que les policiers seront de faire euh, Pardon, ennuyés de faire ça. Ils ont, seront pas tellement. Ils n'auront pas tellement envie, hein, parce que j'ai quand même ennui. Ouais, ça va les ennuyer plutôt qu'autre chose. Disgrâce. Alors, se libérer de disgrâce, bon ça c'est vraiment le gouvernement hein, qui va vraiment être en disgrâce d'une part. Et ils vont aussi essayer euh, de pareil hein, de, euh, de traîner euh, le mouvement de la liberté, de faire tomber en disgrâce, de le traîner dans la boue, j'ai envie de dire. Il hein, y, y a les deux un peu. Hein. Bon. Alors, ici, hésitation. Ouais, donc hésitation par, ouais, par rapport au succès. Hein. Vous voyez, c'est pour ça que la joie, elle est cachée. Je viens de comprendre. La joie, elle n'est elle est pas encore, euh, comment dire, il euh, y en a. Il y en a, oui, il y en a, parce qu'on est content, hein, qu'il y ait une solidarité, etc. Oui, c'est vrai. Mais on, elle reste encore un peu cachée, parce qu'on n'a pas encore gagné. C'est pour ça qu'il y a hésitation à se réjouir. Hésitation par rapport à, vraiment euh, au soleil. Ce n'est pas encore gagné, tout ça. Je vous dis, ça va mettre encore un petit peu de temps. Hein. Mais on est sous le bon chemin. Alors, donner... Donc, cacher, donner, accident, égo. Euh, là, alors là, pareil, il faut que je me concentre un peu. Là, pour l'instant, je vois pas trop. Hein. Ça me fait penser, en fait, à donner le feu vert. Mais cacher, euh, cacher quoi il y, a la, il y a quand même l'histoire des accidents. On va essayer de vous revoir. Là, c'est un peu bizarre. Bon, là, ça se comprend à peu près, hein. Donc euh, ça va quand même dans le sens que l'on pense, hein, c'est-à-dire que tout va être bloqué, qu'il va y avoir l'intervention des policiers, que les gens vont certainement euh, faire comme au Canada, hein, aller ravitailler, mais qu'on aura certainement des, des actions dans l'autre sens, où les policiers viennent en prendre, au contraire, éventuellement, les stocks d'essence de, ou euh, de gasoil. Bon, je, et je vois aussi que ça risque de durer. Par contre là, j'avoue que je, je suis plus euh, sceptique par là, il y a des histoires d'accidents par là. Ouais, ah ah ah. On a ici de la trahison et l'aigle. Donc ça c'est la liberté. Hein. C'est le pouvoir, c'est la liberté. La trahison. On va les regarder par là. Il y a éventuellement un coup fourré par là. C'est pour ça qu'il y aurait caché. Euh, caché. Ah oui, d'accord. Donc on donne. Ah oui, alors, on donne l'autorisation cachée. Ici. C'est pour ça qu'il y a le go, hein. Ça veut dire euh, allez-y quoi. Mais c'est caché. Donc on donne éventuellement un signal caché. Alors donner quelque chose. J'espère qu'il euh, va pas y avoir des espèces de tentatives pour provoquer des accidents. Et mettre ça sur le dos des camionneurs. Je sais pas, il y a un truc là. C'est un peu bizarre. Détruire. Ouais. Donc. Euh... Ouais, ouais, ils vont se battre, hein. ils vont se battre jusqu'au bout. Euh... Et là, je parle plutôt du gov... gouvernement, hein, comme dirait Nana. Ils vont se battre jusqu'au bout pour détruire le mouvement par la trahison. Hein. Ouais, vrai. Alors, vrai, donc il y a la liberté. Oui, ça veut dire aussi qu'en fait, euh, on se bat pour, euh, bah, pour le, ce qui est vrai, hein, pour les vraies valeurs, ici. D'accord. Euh... Par contre, là, je ne vois pas ce que c'est que cet accident. Il va y avoir quelque chose. Détruire est vrai. Bon. ah là, j'ai pas de lueur ce soir. Hein. Bon, il y a le tribunal ici. Ah, c'est comme si, en fait, euh, il va y avoir quelque chose qui va être orchestré pour faire porter le chapeau. C'est à ça que ça fait penser. Hein. Euh, éventuellement au mouvement, justement, des camionneurs et changement. Alors, il y a de ça, hein, parce que je vois le, ici le poignard dans le dos. Donc là, c'est plutôt l'action du gouvernement que je vois. Ce n'est pas l'action des camions, ça. Faire porter le chapeau. Pour moi, ça va être ça. On va, on va vouloir faire porter le chapeau à quelque chose. Euh, au camionneur, donc, pour leur faire porter la responsabilité, pour les détruire. Mais il y, y a un changement... Par rapport à un tribunal. Bon. On va re-regarder ici ce que ça peut être. Essayez de voir si on peut avoir des, des indications. Parce que le verre brisé, c'est vraiment un accident. Hein. C'est quelque chose d'imprévu. Mais là, ça peut être quelque chose, un ordre qui a été donné, qui est caché. Et on va regarder ce que c'est que ce changement aussi. Ça se complique un peu. Alors là, on a le, le soutien de la population. Ok, et là, on a quelqu'un qui se cache. Ok, donc, ce qui va se passer, à mon avis, ici, c'est qu'il risque d'y avoir des accidents alors euh, euh, qui auraient été orchestrés, on va dire. Euh, et ça touche la population les gens, là. Ça pourrait faire intervenir... Euh, des gens, ou en tout cas, il pourrait y avoir des gens blessés ou quelque chose comme ça, des accidents, éventuellement même les accidents sur la route, hein, si les camions bloquent, enfin bon, vous voyez, ça peut aller loin, hein, pour détruire le mouvement. ouais Voilà, donc ça, c'est les voilà les manifestations, euh, pardon, les manifestants qui viennent manifester avec affection. Ouais. Bon, alors attention, hein, il va y avoir un coup fourré là, pour détruire encore une fois le mouvement mis en place par les camionneurs. Et pour, évidemment, détruire aussi la solidarité mise en place ici. Un accident. Il y a un accident qui va être orchestré, là. Il va y avoir un ordre caché qui va être, don... qui va être donné, justement, hein, pour organiser un accident. Alors, il y a quand même un changement, ici, qui va conduire à mettre quelqu'un dans une situation très difficile. Donc, on va regarder ici. On va essayer déjà de recouvrir cette carte-là et puis remettre une carte sur le changement. Alors, le tribunal, euh, ça peut être tout simplement les institutions, les gens au gouvernement qui, euh, qui, qui sont au pouvoir. Hein. Là, euh, bon, c'est euh, c'est vrai que c'est la justice, généralement, mais je me demande si ça peut pas être tout simplement les, les gens au pouvoir hein, qui vont devoir réfléchir. Dépendre d'eux. Ouais, on dépend d'un quelqu'un qui est complètement euh, euh, en situation, euh, comment dire psychologique faible, là. Vous hein. savez de qui je veux parler, hein, Caligula. Hein. Il n'est plus en état, hein. il n'est plus en état de prendre des décisions, des, des décisions cohérentes. On l'a bien vu avec Vlad, comme, comme vous l'appelez, je trouve que c'est bien. En plus, c'est ce, le, le diminutif de son prénom, donc ça lui va bien. Vlad... On a bien vu hein, que, que Caligula avait dit qu'il avait euh, sauvé euh, la paix. Et, et de l'autre côté, il y a eu le démenti de, de Vlad qui disait euh, non, pas du tout. Euh, mais alors, euh, franchement, il a été descendu, l'autre. Hein. Bref, donc là, on dépend de quelqu'un qui va mal, qui va très très mal. Psychologiquement, il est plus en état, le gars. Hein. On le voit bien d'ailleurs. Hein. Alors, changement. Ah ouais, j'ai encore les restrictions, encore, ça, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Ouais. Donc, il est fou et il va aller jusqu'au bout des restrictions. Quoi. Ça va être une lutte. Voilà, colère. Bon. Donc, mon interprétation, c'est que les gens ne vont pas prendre au sérieux les histoires de PV ou de répression. La police va intervenir, quoi que ça l'ennuie quand même d'intervenir. Ils vont peut-être faire comme au Canada et venir prendre les stocks de ravitaillement ou les empêcher de se ravitailler. Enfin, bref éventuellement peut-être euh, les empêcher de, de, se, de se ravitailler aussi en nourriture, enfin que sais-je. Mais les camionneurs pourront compter sur la bienveillance des gens ici, qui vont venir les aider et peut-être même les ravitailler justement. Ensuite, on va avoir le gouvernement qui va essayer de faire tomber le mouvement donc, euh, des, des trucks des camionneurs en disgrâce. Ici pour l'arrêter et qui va certainement donner un ordre caché pour les détruire, les poignarder dans, dans le dos, par éventuellement euh, donc l'ordre caché de provoquer des accidents, afin justement d'empêcher la solidarité et notamment le regroupement de personnes qui viennent soutenir les camionneurs par affection. Bon, le gouvernement, je vais, je vais garder ça, c'est très bien. Euh, dépend quand même d'un type psychologiquement là qui est, euh, qui devrait être même à l'asile psychiatrique. Hein. Ça c'est ça peut être ça. Hein. Vous voyez, on, on peut imaginer la pièce là enfermée. La, il manque encore la camisole de force, mais enfin presque. Hein. Donc un fou furieux. Donc on dépend de ce fou qui risque malheureusement de continuer les restrictions. Et là, il y a quand même un changement. Vous voyez, on, on, on voit en fait. Les personnes, alors bon, j'ai bien qu'il y a un accusé, mais enfin, on va rester sur ces personnes-là. Les personnes ici, ça, c'est les institutions qui se demandent et se concertent par rapport à un changement. Alors là, ben, ça se trouve, c'est lui, là. Hein. Ça se trouve, c'est la même personne. Hein. La, la politique du gouvernement du gouvernement n'est plus vraiment suivie. Il y a la nécessité d'un changement. Et même ceux qui sont euh, donc dans les hautes sphères, euh, ben, ils sont en train de se poser les questions, hein. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter tout ça Par exemple, et c'est une bonne question. Mais il la réponse, c'est non. Non. La réponse, ça va être un peu comme le, le, le, le trou d'eau. Hein. Bon, bah, C'est la répression. Bon. Donc, ça va nous conduire à quoi, tout ça Chacun reste sur ses positions, mais euh, les, les gens, ils sont éveillés, là. Hein. Donc, euh, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Une conscience éveillée, euh, c'est fini. Elle ne s'endort plus, hein. Bon, alors, ça va être médiatisé, tout ça. Voilà, Bon, c'est toujours la politique sanitaire hein, qui ressort ici. Il va y avoir en plus, de plus en plus de euh, d'études, de témoignages, à propos, euh, petite pensée vraiment, vraiment, euh, au professeur Luc Montagné qui nous a quittés. Moi, ça fait depuis, euh, bah, depuis plusieurs, enfin, depuis le début de la, de, de la pandémie, en fait, que je regarde ce qu'il dit. Et c'est lui, en fait, qui le premier avait dit que euh, le virus avait été certainement créé en, la, en labo parce qu'il y avait une séquence d'ADN dedans qui, euh, qui représentait une séquence du virus du sida. Bon, C'est vrai que déjà, ça m'avait fait réfléchir. Hein. Et en lui qui s'est toujours battu, euh, voilà. Donc, petite pensée, euh, professeur, merci beaucoup hein, de nous avoir aidés. Voilà, donc vraiment pensée pour lui ce soir. Hein. C'est vraiment un des rares qui a osé dire la vérité. Il s'est fait traiter de charlatan, en plus, vous vous rendez compte Enfin bon. Bref. Donc, ça fait penser aussi qu'il va y avoir quand même d'autres médecins, ici, qui vont écrire des rapports, des études, des témoignages, tout ce que vous voulez. On va regarder. Ça sort de plus en plus, hein, mais ça, je vous l'avais dit aussi. Enfin, moi, je ne suis pas la seule. Hein. Mais euh, j'avais dit, les petits poissons remontent à la surface, et on est dans les temps. Alors, fascination, ça va être médiatisé, ça va être médiatisé quand même. Ils ne pourront pas passer tout ça sous silence et là, vous voyez, douleur. Et eh bien, oui, la douleur, des effets. Hein, des effets nocifs. Ça va venir. Ça va aussi intervenir. Ça va venir et ça va intervenir dans cette histoire. Hein. Ce qui fait que, du coup, euh, quelque part, la position du gouvernement ne sera plus tenable. On va regarder quand même comment ça va se finir, tout ça. Alors, on va mettre trois cartes. Donc, comment va se finir cette histoire Alors, rentrer rentrer les moutons dans l'enclos encore un coup décidément l'impasse à ah, ah. et le nom qui est derrière ou l'idéologie du gouvernement ben bof c'est bloqué bloqué cette histoire ça a l'air en tout cas hein. le succès euh, oui mais ça risque de durer voilà allez faire rentrer les moutons dans l'enclos bon bah ben, ça va être vraiment ce que va vouloir faire euh, le, le, le gouverne vous avez compris alors, comique, bah, pas vraiment. Hein. <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai comique, là. Du coup, ça fait rire, mais bon. Comique. Alors, comique au sens d'étrange ou drôle, peut-être. On va voir et humilié, ouais. Bon, bah, on, a, on va quand même avoir notre... Ah oui, d'accord. On va quand même avoir les, les gens au gouvernement qui vont être humiliés. Hein. C'est pour ça que j'ai comique. Hein. Parce qu'ils vont passer vraiment pour des rigolos. En fait, c'est ça, hein, des, des comiques. Hein. Des gens incapables de prendre euh, leur... Euh... Leur responsabilité et surtout incapable d'accepter le fait qu'il euh, que serait temps qu'ils arrêtent leurs leur enfin En gros, c'est ça. Hein. C'est pour ça, c'est des comiques. Quoi. Enfin, bon, je crois que c'est ça, en fait. Bon, alors, est-ce qu'on va sortir de l'impasse Parce que euh, les moutons qui vont rentrer dans l'enclos, euh, bon, ça m'étonnerait, hein, ils ne vont pas vouloir. Hein. Alors, est-ce que, finalement, le mouvement aura gain de cause Mais eux, ils vont être humiliés. Hein. Ça, c'est sûr. Ils ont perdu toute crédibilité. Bon, écoutez, il y a les grèves, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir les blocages. Alors, c'est vrai que vous avez sorti les grèves sur février. Bon, grève, blocage, excusez-moi, j'ai pas fait la différence. Hein, parce que, de toute façon, euh, c'est plus ou moins la même chose quand même. Hein. Donc là, en plus, avec ça, on va avoir des grèves. Et pas que le blocage. Ouais, ah, on va vers la lumière quand même. Ah, ouais, mais alors, euh, bof. Ah, ils vont essayer de négocier. Il va y avoir, alors, des négociations, la prostituée, c'est... Euh... Bon, enfin, bref. Alors, c'est le pass aussi, c'est vrai, la passe, le pas, j'avais dit. Mais c'est pour moi, là, tout de suite, j'ai pensé aux négociations. Voilà, ça va être marchandé, quoi. En gros, c'est ça, cette carte-là, elle est très, très triviale. Hein. Ouais, donc, il va y avoir des négociations. Mais pas honnête, hein, pas honnête. Alors, donc, je vois pas que ça va euh, s'arrêter tout de suite, tout de suite, moi. Ben on verra si je, me, si je me plante ou pas. Hein. De toute façon, je ne suis pas infaillible. Alors, loin de là. Donc, faux. Donc, ça, c'est les, les grèves hein, par rapport à la, à la fausseté des choses. Oui, aimer. Ben oui, on a envie vraiment d'aimer, euh, d'aller vers la lumière. Hein. Aimer la lumière. Hein. On a envie que on ait quand même une porte de sortie. Ça, on est d'accord. Hein. Et là, habitude. Ouais. Bon, comme à leur habitude, hein, il va y avoir des négociations. Bon, donc, vous voyez, on a dans un premier temps les histoires d'accidents qui peuvent être mises en place, donc la tromperie, la trahison. Dans un deuxième temps, les restrictions. On resserre encore, hein, vous aviez la carte en dessous. Et dans un troisième temps, il va y avoir des grèves, et du coup, euh, il va y avoir négociation. Donc ça va durer. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils vont négocier, mais surtout, euh, est-ce qu'ils vont abandonner euh, le combat Ouais, il y a quand même une lueur d'espoir dans le ciel... Là, on, on nous dit d'espérer quand même. Hein. Ah ouais, ils vont négocier avec les sous. Avec les sous-sous. Ils vont vouloir acheter les, les, les, les gens, là. Mais la lueur d'espoir, alors ça pourrait être l'étoile, par exemple, dans le tarot. Enfin, j'espère. Voilà, attitude, habitude et attitude. Hein. Habitude, euh, habitude, évidemment, de, de corruption, en fait, c'est ça. Hein. Et attitude qui va passer par euh, le fait de ne vouloir négocier. Mais alors là, il y a un chef ici. Alors c'est pas euh, l'autre. Hein. L'autre il est euh, il est à la masse. <rire> Excusez-moi mais c'est ça en fait. <rire> l'autre il est cramé du cerveau. En fait c'est vrai. Vous savez quand on prend trop de drogues de toute façon au bout d'un moment euh, on peut plus raisonner. Hein. Et je crois que Vlad il a, il a montré son mépris. Mais alors oh de toute façon aussi pour les histoires de Jean Mich là ou de Brimich. Coucou Brimich dans ta prison là-bas. Euh, ça a été mis en boucle sur toutes les médias russes, donc je crois que Vlad, il est au courant. Enfin bref, c'est pas vraiment fait pour euh, donner du respect en faire, envers notre cher Caligula. C'est plutôt minable, en fait, comme chef euh, du gouvernement, euh, d'avoir un, une espèce de... de, de comment dire Ouais, enfin bref, de pédos plus loin fil, hein. Enfin, vous avez compris. C'est pas... Euh, voilà. On ne peut avoir que du mépris pour ces gens-là. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Il y a un chef qui est porteur d'espoir ici. Bon, donc, ça veut dire qu'on pourrait avoir l'intervention de quelqu'un d'autre qui serait un vrai chef, celui-là, et qui pourrait intervenir indépendamment des histoires de corruption. Là. Alors, c'est qui, celui-là Ah, bah, il a l'air d'être bien. C'est peut-être ça qui devrait... Alors, ne me dit pas que ça va traîner jusqu'aux élections, quand même, hein. Intimider Non. Il y a quelqu'un qui va intervenir et qui va euh, mettre euh, un petit peu le coup de sifflet à tout ça, j'ai l'impression. Je sais pas qui c'est. Qui va intimider, en fait. Alors, il y a les demandes aussi. Et, ouais, et l'arc-en-ciel qui se fait. Donc les demandes, c'est pareil, c'est quand on demande quelque chose. Hein. Ça peut être justement l'arrêt des, des restrictions. Hein. Et l'arc-en-ciel, c'est vraiment une amélioration de situation. Victimes. Ouais, les victimes, les victimes de la politique, voilà. Ah oui, d'accord. C'est aussi parce que attendez, je crois que je vais l'avoir en tête. Oui, vous savez que ça peut être en fait les gens justement. Les victimes de la politique sanitaire, oui, mais aussi les gens qui risquent de tomber dans la précarité ou dans les problèmes. Parce que à cause des pénuries, par exemple, si ça bloque ou trop longtemps, il y a menacé, mais il y a quand même arc-en-ciel. Donc, il, doit y avoir, il devrait y avoir une amélioration de situation. Alors, est-ce que les restrictions vont être abandonnées Je ne suis pas sûre que ce soit déjà là. Euh, moi, je vous avais dit, hein, le tournant sur le, le printemps, avril, avril éventuellement mai, déjà, il y a des trucs qui devraient, euh, qui devraient arrêter. Mais toutes, toutes les restrictions, alors j'espère que ça s'arrête déjà. J'avais l'impression que ça sera plus tard, moi. Bon, on va voir qu'est-ce qui pourrait s'améliorer déjà, là. Alors, est-ce que c'est euh, l'arrêt la, du pass, ce genre de... Ah ouais, carrément, donc la fin d'un truc, hein. Oui, il y a la fin d'un truc, là. Bon. Là, c'est la mort, donc c'est la fin, c'est la faux, en fait. Hein. Ah ouais, carrément. Alors là, euh, ben, euh, <rire> je pensais que c'était la mort, la fin du truc, mais non, c'est un, un décès à l'étranger, ça, Qu'est-ce que c'est que ce truc Je suis en train de vous sortir. Alors, attendez un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça qui vient se rajouter Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est Il va y avoir encore quelque chose d'inattendu là qui va créer un tourbillon. Ah, il va encore arriver autre chose. Et curieusement... Alors, est-ce que c'est l'amélioration qui est menacée Pourtant, j'ai quand même l'impression que ça va s'arrêter, tout ça. Alors, attirant, et là, c'est quoi Contrainte. Ouais, donc attirant, donc on est attiré, donc on peut pas résister. Il y a une contrainte. Vous savez ce que je pense En fait, c'est comme s'il y avait... Il allait y avoir, pardon, euh, euh, comment dirais-je Une menace extérieure. Voilà, je crois que c'est ça. Venant de l'étranger... Et qui, finalement, va contraindre à arrêter tout ça. C'est curieux. Décès venant de l'étranger ou des décès venant de l'étranger. Qu'est-ce que c'est que ça Et que ça va quand même euh, être choquant. Et du coup, ça va... Je pensais que c'était euh, en fait une amélioration de situation, mais là, il y a quand même menace. Donc ça menace une, une amélioration de situation, ou alors, malgré les menaces, il y a quand même une une amélioration de situation. On va, on va poser la question. Est-ce qu'on s'en sort Alors, est-ce qu'on a gain cause ah, Il y a quand même un sacrifice. Hein. Oui, on s'en sortira, mais j'ai quand même un sacrifice. Là, Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai une femme ici. Et là, j'ai quoi Nudité, c'est euh, être sans défense. Ouais. Bon, alors, on va avoir une femme qui va intervenir. Alors, ne me demandez pas. Hein, là, j'avoue que je suis un peu perdue moi-même. <rire> bon. Et j'ai peut-être de trop de cartes aussi. Mais j'ai quand même l'impression qu'on va avoir un événement externe qui va arriver. Et qui va bouleverser les choses. Parce que là, j'ai encore des contraintes qui ressortent. Alors, sacrifice et résister. Résister aux contraintes. Bon, on n'a pas gagné-gagné encore. Hein, avec toutes les cartes que j'ai sorties. Moi, j'ai l'impression que ça va durer quand même. Ils vont pas s'avouer vaincus, hein. ils vont pas vouloir. Hein. Mais alors là, il y a une femme, une femme avec une main tranchée. Qu'est-ce que c'est que ce truc Une femme offerte en sacrifice, une femme euh, avec un fardeau. Ouais, c'est qui ça Et N. Oh là là. Bon, bon, on, on va On jour on faire un tirage. Là, je sais pas, mais j'ai l'impression que pour moi encore une fois, il va y avoir un événement extérieur qui va arriver. On va refaire un jeu, hein. on va voir un petit peu ce qui pourrait faire que, euh, euh, bah, en fait, tout ne se passe pas forcément comme on le voudrait, mais qu'il va y avoir autre chose. Est-ce que ça va être une attaque euh, terroriste, je sais pas, sur une femme n Hein, moi, je, je me demande si euh, avec ce, tout, tout ce chaos qui va être euh, mis en place euh, bon, pour, pour nous libérer, hein, d'accord, mais ne si va pas y avoir encore autre chose. Voilà, et bah, je vais vous laisser. Euh, ma vidéo fait encore je ne sais pas combien de temps. Peut-être la raccourcir un peu. En tout cas, bah, je vais vous dire à bientôt. Et puis, bah, je vous fais la bise et on se soutient. Évidemment, on reste solidaires. À bientôt, au revoir.